Bonjour, je suis Kouloud Kotech, une étudiante en master M2, dynamique des fluides énergétiques et transferts. Mon projet de recherche est la performance d'un réseau de chaleur urbain eh, qui est effectué au sein du laboratoire LMDC, eh, financé par NeoCampus et encadré par M. Marc Moisson, Madame Claire Holmes et Madame Françoise Taillet. Actuellement, les réseaux de chaleur sont au cœur de la transition énergétique. En particulier, la France se situe au 20e rang européen avec 5% de recours au réseau de chaleur urbain. Notre cas est le réseau de chaleur urbain du campus de Rangueux qui était construit dans les années 60 et il était connecté à une chaufferie biomasse depuis le 2018. Notre problématique est, le parc, est que le parc immobilier et les réseaux du campus évoluent, par exemple des rénovations et des nouveaux bâtiments. Donc, il est nécessaire de faire une étude sur l'impact de ces évolutions sur le réseau de chaleur afin d'optimiser son fonctionnement. Notre réseau de chaleur nous fournit 12,3 MW à partir d'une chaufferie bois, 65,3 MW à l'aide d'une chaufferie gaz qui est à point et en plus de l'électricité de 6,2 mégawatts avec du congénération. La température maximale de notre réseau est 180 degrés Celsius. Il est constitué de 11 km de réseau enterré et alimente 4 boucles de chaleur et 63 sous-stations. Voici le schéma de fonctionnement de la chaufferie qui nous montre que la chaufferie biomasse et nous fournit à peu près 82% de puissance totale demandée. Et du coup, les objectifs de notre projet sont premièrement d'identifier les paramètres influents sur les performances d'un réseau de chaleur urbain, simuler le réseau de chaleur de chauffage urbain du campus de Rungay, ensuite analyser les impacts et les évolutions du réseau de la chaufferie et des bâtiments, et enfin, étudier des scénarios d'optimisation du réseau et du fonctionnement de la production de chaleur en vue de minimiser les consommations d'énergie. Voici le, le plan d'une boucle de chaleur parmi les quatre boucles que ce réseau alimente. Ce, ce plan est le, présente le boucle de l'INSA. En premier temps, on a choisi une seule boucle, une seule branche LMDC pour faire notre première étude. Et alors, les tâches effectuées durant ce stage sont premièrement une recherche bibliographique sur les réseaux de chaleur, deuxièmement une identification des différents paramètres de fonctionnement du réseau, après une analyse des impacts des évolutions récentes du réseau, et après une choix un choix du morceau d'une boucle de chaleur pour la simulation, et après, on a développé eh, des sous-modèles de simulation de la chaperie, de la pompe, des tuyaux et des utilisateurs. Et après, eh, on a, il y a un modèle euh, qui est en cours de développement sur Matlab Simulink. Et enfin, il, on a effectué une étude bibliographique sur l'optimisation. Et merci pour votre attention.